Bonjour, bonjour, le fichier TESS, TESS pour titre électronique sécurisé, provient de la fusion de deux fichiers préexistants pour la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports. Ne cherchez pas, vous avez plus de 12 ans, une carte nationale d'identité ou un passeport, vous êtes dans cette base. Les informations qui sont à l'intérieur sont conservées 20 ans pour les adultes, 15 pour les mineurs. Il s'agit avant tout d'informations administratives, c'est-à-dire votre sexe, votre nom, votre date et lieu de naissance, votre adresse, mais aussi votre filiation, puis des données plus personnelles comme votre signature sous format numérisé, votre mail, votre téléphone et éventuellement votre identifiant si vous avez fait une demande via le net. Mais Et c'est là où nous touchons un point sensible, c'est qu'il y a aussi des informations biométriques qui y sont euh, associées. à savoir votre taille, la couleur de vos yeux, une photo anthropomorphique, ainsi que vos empreintes digitales. Alors oubliez tout ce qui est euh, lutte contre le terrorisme, lutte contre la falsification ou la fraude au titre. Ce n'est pas la cause première de la création de ce fichier qui tient en un mot, économie. Le plan Préfecture Nouvelle Génération a pour objectif affiché, notamment via le numérique, la destruction de 1300 emplois dans la fonction publique d'État. Il nous semble important que ce genre de méga-fichier soit mis en débat euh, au niveau démocratique, mais ce n'est pas la voie qu'ont choisi euh, le gouvernement, euh, en particulier les ministres Bernard Cazeneuve et Jean-Jacques Hurvois, qui ont préféré passer par un décret, passé le dimanche du week-end de la Toussaint 2016. Pas de chance, donc pas de débat, chose qui a été regrettée à la fois par le Conseil d'État, par la CNIL, par le Conseil national du numérique, ainsi que par le syndicat de la magistrature. Nous pensons que nos données personnelles sont importantes et que compte tenu des risques encourus et des enjeux qu'il y a derrière, il, y est, il y est vraiment temps d'avoir un débat démocratique sur ce fichier de test.